Alors le premier travail que vous avez à faire aujourd'hui en maths, c'est de montrer que votre bureau Pearl Trees est bien organisé. Bien organisé, ça veut dire que la première co collection dans, euh, sur votre bureau, c'est de voir fait 6e B. Ensuite, il doit y avoir le pour déposer votre travail hein, en histoire-géo, en maths, en EIST, en anglais, en arts plastiques, en musique éventuellement espagnol, si vous faites aussi d'espagnol. Et là, par exemple, vous vous rendez compte qu'il manque le français. Si c'est une autre matière, ben vous ferez pour l'autre matière. Je vous rappelle, on fait pour aller chercher le français. Je vais sur devoir fait, français, cours en ligne. Pour déposer mon travail, je suis en 6e B. Je clique sur plus, s'abonner, et je le mets à la racine. Et quand je vois sur « voir », il s'est mis tout au début. Comme « devoir fait », ça doit être le premier, je le déplace. Très bien. Il me manque aussi l'EPS. Ça va être un tout petit peu plus compliqué. Peut-être vous l'avez déjà. Sinon, c'est donc « devoir fait ». Je vais sur « EPS ». Je vais sur « cours en ligne ». Sixième B, pour rendre tes travaux d'EPS. Là, je clique sur « plus »,« s'abonner ». Je me mets à la racine. Et tout va bien, il s'y est mis. Euh, attention, si maintenant je dois aller rendre un travail en EPS, allez-y, vérifiez que tout ça fonctionne. Vous mettez la vidéo en pause et puis vous regardez si vous pour vous ça marche. Je vais là-dedans. Et regardez, en fait, il y a plein de collections privées. J'ai l'impression que je ne peux rien faire. Non, il y en a, je redis, donc il y en a une qui apparaît comme ça dans laquelle je peux aller pour déposer mon travail. Quand je clique sur « Plus », il me dit « Placez l'équipe dans votre compte pour vous y abonner ». Ok, autant le faire une fois. Donc je le mets sur mon compte. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça y est, ça apparaît. Je vais le mettre juste à côté. Et donc j'ai tout ça, euh, mon bureau qui est bien positionné, mon bureau peltris qui est bien positionné de cette manière-là. Maintenant, quand je vais aller dedans... Et que je clique sur plus, je pourrais aller chercher ce que je veux pour le mettre dans le rendre à mon professeur de pièce. Je reviens sur ma maison. Comme c'est un travail en lien avec les mathématiques, je vais pour montrer à ma prof que j'ai vraiment tout compris sur Pearl Trees, je vais prendre une photo. Donc il faut aller sur capture d'écran. Souvent c'est en bas à gauche, sur téléphone ou sur tablette, vous Débrouiller pour trouver. Moi, je viens ici, donc je prends une capture d'écran. Je vais prendre la capture de mon écran et l'envoyer à ma prof de maths. Je viens ici, euh, je l'enregistre à un endroit que je sais que je vais pouvoir retrouver. Je dois la rendre à ma prof de maths. Comment je fais eh ben, Je vais sur les maths, je vais à la maths, je clique sur « plus » et « je vais chercher ma photo qui est dans mon ordinateur ou bien sur votre smartphone. Euh, vous le cherchez. Si vous avez besoin, vous me contactez au téléphone au 07 79 82 59 24. Je peux mettre le titre. C'est bien de mettre un titre pour mieux s'y retrouver. Pour ça, je clique un coup dessus. Je vais sur ici titre et donc je vais mettre mon prénom Alain, travail, maths hop ça y est, donc mon travail il est bien rendu à ma prof de maths je rappelle -en que en maths vous pouvez aussi aller voir les travaux qui n'ont déjà été corrigés en venant ici vous allez, donc toutes les autres sont des collections privées, c'est aux autres vous ne pouvez pas y aller mais sur le vote vous pouvez aller voir pour voir les commentaires que la prof a mis. Par exemple, là, il y a un commentaire. La prof a dit « Ah, c'est superbe, ton travail très bien. » Sinon, quand il y a des petites erreurs comme ça, elle le dit aussi. Voilà votre mission d'aujourd'hui, d'avoir votre bureau bien présenté, que vous puissiez avoir votre avatar pour déposer votre, votre travail de PS et que vous ayez transmis à votre prof de maths l'image de votre bureau Trees. Je rappelle d'ailleurs que sur les maths, si vous avez cette image-là, là, ou bien une image qui est commune à beaucoup d'élèves, c'est que vous ne l'avez pas encore changé. Pour la changer, vous cliquez un coup dessus, vous venez ici sur « Éditer » sur les tablettes ou sur le téléphone, le « Éditer » peut être en haut ou en bas, vous cherchez, et ensuite dans « Éditer », vous allez « Personnaliser » Image et vous allez chercher l'image soit sur votre ordinateur, votre téléphone, sur le web. Quand vous êtes sur téléphone ou tablette, ça marche autrement, mais le principe est le même. Vous changez votre image pour en mettre une personnelle, celle que vous voulez. Pour revenir sur votre bureau, et ben vous cliquez deux fois sur votre maison et là, vous êtes au début. Bon travail